Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane de la chaîne Marathon des Langues et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer la sortie officielle des fiches pédagogiques d'espagnol les fiches PDF en espagnol que vous m'avez demandé depuis tellement de semaines, tellement de mois que ça y est, elles sont prêtes, elles sont disponibles pour y accéder il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et donc pour rentrer dans le détail, si vous ne me connaissez pas encore, qu'est-ce que c'est que, ces, que ces fiches d'espagnol Alors ce sont plus de 50 cours euh, PDF d'espagnol du niveau A1 à C1, donc vous retrouvez le niveau débutant à avancé, donc vous avez les 5 niveaux A1, A2, B1 b2 c1 avec le podcast de l'affiche juste en dessous c'est à dire que vous allez pouvoir écouter le cours d'espagnol en euh, en étant dans votre voiture dans le métro où vous voulez vous n'avez même pas besoin de connexion internet parce que vous pouvez télécharger l'affiche euh, le podcast euh, et l'écouter plus tard et en plus le truc c'est que les parties de vocabulaire ont été euh, faites par un natif en en espagnol donc ça veut dire que vous avez du vrai espagnol et pas euh, mon accent de francophone parce que j'ai beau parler espagnol couramment et eh bien euh, je n'ai pas un si bon accent qu'un natif évidemment donc ce que vous allez retrouver dans ces fiches et eh bien vous avez une partie euh, court avec du vocabulaire donc uniquement du vocabulaire utile euh, qui vous permet de communiquer, de parler avec de vraies personnes dès maintenant. Vous n'allez pas retrouver de phrases euh, inutiles comme euh, Laurent Outan a mangé la canne canneberge parce que ça c'est franchement des mots qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc on se repose vraiment sur le principe de Pareto. Le principe de Pareto c'est quoi C'est en fait euh, dans une langue on, on a remarqué que 20% de ce qu'on, de la langue était utilisé dans 80% des cas. Donc j'ai vraiment construit les les fiches pédagogiques les fiches pdf sur ce principe vous allez retrouver les 20% de la langue que vous allez pouvoir utiliser dans 80% des situations euh, donc en dessous du vocabulaire qu'est ce que vous avez vous avez également une partie euh, grammaire une partie conjugaison hyper simplifiée euh, qui, qui va droit au but euh, vraiment pour que ça soit très facile à comprendre et ensuite euh, juste en dessous vous avez toutes les phrases de survie donc les phrases qui permettent euh, Pareil, de parler très rapidement, de se débrouiller dans toutes les situations. Et en plus, vous avez les mots de fluidité donc qui permettent de donner un peu de fluidité dans euh, votre manière de parler, qui vous permettent de parler comme un natif. Et... Ce n'est pas fini parce que en dessous de chaque cours, vous avez en plus les exercices pour mettre en pratique tout ce que vous apprenez avec les fiches et, euh, et bien sûr vous avez les corrigés pour vous autocorriger vous-même. Et à la fin de chaque niveau, et eh bien vous allez vous avez une fiche de révision pour pouvoir euh, bien revoir tout ce que vous avez vu dans tous les niveaux. Donc vous allez retrouver à la suite de cette vidéo une petite démo de ce que sont exactement les fiches, comment accéder à votre accès membre et euh donc toutes les fiches, vous avez plus de 50 fiches à retrouver juste en dessous. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que euh, si si vous connaissez quelqu'un qui veut apprendre l'espagnol, qui veut parler espagnol, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me mettre en commentaire pour les élèves qui ont déjà les fiches, que ce soit en anglais ou en espagnol d'ailleurs. Euh, Mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé parce que je sais que la plupart des élèves adorent ces fiches en toute objectivité et donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, alors là, on va voir l'envers du décor, à quoi ressemblent vos fiches d'Espagnol. Alors, hop, on va sélectionner la bonne formation. Hop, voilà, donc là, vous êtes sur votre plateforme de formation. Et donc, on retrouve les, quatre, les cinq niveaux A1, A2, B1, B2 et C1. Donc, si on clique sur le premier niveau... Hop, Alors là vous accédez à toutes vos fiches, Donc vous voyez 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, bim, bim, bim, et on descend, bim. Il y en a 11 avec la fiche de révision. Donc là vous avez la fiche et en, en dessous vous avez le euh, podcast à écouter sur votre ordinateur. Donc on va aller voir à quoi ressemble la fiche. Hop. Donc là vous arrivez sur la fiche et donc comme je vous disais, vous avez une partie vocabulaire. Donc là on commence par la première. Euh, on utilise vraiment uniquement le vocabulaire qui est utilisé dans la vraie vie. Buenos dias, ole, hola, buenas, buenas noches. Vous avez la partie vocabulaire. En dessous, vous avez euh, la manière de se présenter. Donc euh, là, euh, ce que j'aime bien faire, c'est vous donner des phrases en contexte et pas uniquement du vocabulaire et des listes de vocabulaire parce que ça, on peut le trouver partout. Là, vous avez comment dire oui ou non, les jours de la semaine... Toujours en contexte. Et ensuite, vous avez la partie grammaire. Donc là, dans cette partie grammaire, vous avez les sujets. Vous avez toujours des petits noting points. Donc ça, c'est des points à prendre en considération euh, que l'on voit en détail dans d'autres fiches. Euh, plus en détail, juste pour que vous preniez conscience de ce qui existe. Donc un deuxième point de grammaire, on met ça en contexte avec des phrases. Et ensuite, euh, on descend, on descend et on arrive dans la partie conjugaison. Et donc là, on se focalise sur un point de la conjugaison. Donc là, on est sur le premier temps, sur la première fiche, sur le présent. Donc vous avez l'explication, les phrases en contexte, euh, la formation du présent. Hop, hop, hop Et là, on a la partie phrase de survie. Donc vous avez des phrases que... On peut utiliser tous les jours, comme par exemple euh, « lo siento", je suis désolée »,« no hablo bien. je ne parle pas très bien ». Vous voyez, c'est bien des phrases euh, au début qui sont indispensables pour survivre. Et en dessous, ce qui est encore plus intéressant, c'est la fiche exercice dans laquelle vous pouvez mettre en pratique tout ce que vous avez appris auparavant. C'est ce la fiche correction qui est juste en dessous pour pouvoir vous auto-corriger. Et donc voilà, vous pouvez cliquer ici pour télécharger le podcast qui se télécharge sur votre ordinateur et vous pouvez donc réécouter votre fiche un peu plus tard pour l'intégrer au mieux.